L'expression des besoins des Pissiakaises et des Pisiakais fait apparaître une véritable demande en matière d'accompagnement relatif à la petite enfance. Ici, à la source, nous créerons la maison de la famille. À quoi servira-t-elle Nous estimons que l'accueil du jeune enfant ne se résume pas à la garde. Dans cette maison, les futurs ou jeunes parents pourront venir pour s'informer sur les différents modes de garde. Nous les guiderons dans leurs choix et selon leurs besoins. Cette maison proposera un accès à la périnatalité et à la parentalité. Nous y organiserons des conférences, des ateliers, des débats sur des thèmes comme le sommeil par exemple, la tétine, les écrans. Des psychologues pourront vous conseiller et vous rencontrer. Cette maison sera une ressource importante pour appuyer une politique de la petite enfance ambitieuse. Si ce sujet vous tient à cœur, n'oubliez pas que chaque voix compte. Le 15 mars, pour permettre à Poissy Demain de le mettre en œuvre.